Eh, hey, hey, sans déconner, aujourd'hui ça, ça va être bon, ça va être très très bon, je vous le dis, notez-le dans votre agenda, nous sommes le 7 janvier Il faut payer le loyer Il faut payer le loyer, t'as appelé ton frère Non Ah oh, putain, on est dans la merde, <rire> ça va être bon aujourd'hui Salut, c'est Charlie, du site charlie-tentra.fr, je me rappelle de mon site internet, il y a plein de trucs que j'oublie mais ça je m'en rappelle, pas toujours mais voilà Aujourd'hui on est là non pas pour parler d'un sextoy, je vais pas faire de test sextoy, je vais vous parler d'une Lingerie. Alors, ce n'est pas une lingerie en forme de corde. C'est juste que euh, c'est une nouvelle gamme. C'est une lingerie de la marque démonique, qui est une marque que j'aime beaucoup. Je vous ai d'ailleurs déjà présenté la lingerie démonique. J'ai même déjà fait une vidéo de lingerie démonique. Ouh Et euh, il lance une nouvelle collection qui s'appelle Shibari. Du coup, pour euh, le lancement de cette nouvelle collection, ils offrent même avec euh, les pièces de la collection Shibari, des cordes Shibari, pour pouvoir tester le Shibari. Ils ont fait les choses bien hein, démoniques puisque sur leur chaîne YouTube, il y a toute une playlist avec des tutos euh, pour pouvoir faire des attaches Shibari. Alors ceux qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire Shibari, Shibari Kimbaku, c'est du bondage japonais, c'est l'art d'attacher de, avec des cordes. Alors attention, fais pas ça à la légère, ça peut être quand même assez dangereux donc faut pas faire n'importe quoi. Euh, ah, C'est ça peut même être carrément super dangereux, on peut perdre l'usage d'un bras, on peut non ça peut vraiment être chaud quoi. Donc euh, ne faites pas n'importe quoi. Mon cher Étendre a été voir la playlist et il m'a dit il a pas on n'est pas des spécialistes du Shibari mais ça a l'air plutôt safe, euh, si vous êtes spécialiste du shibari, n'hésitez pas à nous dire vous ce que vous pensez de cette ben, playlist shibari euh, Si on respecte les consignes, euh, qu'on fait ce qu'il faut, il n'y a pas de point de pression, y a, <rire> Voilà, c'est des postures euh, on, est... on est dans l'esthétisme mais on n'est pas dans l'art voilà. du shibari Si vous voulez vraiment après aller ouais, dans le shibari, allez voir, des, voilà, allez voir des spécialistes quoi Alors la lingerie, revenons-y revenons euh, que c'est ça qui nous intéresse elle s'appelle, ce modèle-là s'appelle Caillot. C'est un ensemble avec un petit string, vous voyez, et euh, une petite veste avec une grande capuche. On voit un peu voilà. Les chaussures magnifiques ne sont pas fournies. <rire> Il ne faut pas déconner non plus, hein voilà. Alors, côté unboxing, emballage, etc., euh, je ne vais pas tout vous déballer, mais là, vous avez des cordes. Ça se voit Hein. Et là dessous Cette photo c'est un cache Et dessous il y a une boîte en carton Dans laquelle est rangée la lingerie Mais le tout pour qu'on voit bien les cordes Est présenté dans une immense boîte en plastique ce qui sert en soi pas à grand chose Et ce qui par contre pollue bien bien bien Et euh, fait bien chier quoi Jusque là en fait Démonique faisait vraiment des emballages en carton Nickel assez sobre etc Et là pour le lancement ils se sont dit Hey you know what pour le lancement On va rajouter un petit peu plus de merde dans la merde ambiante Yeah Voilà donc en termes d'emballage euh, à chier voilà On passe à la lingerie Alors, là, l'ensemble le caillot, il est composé euh, d'un petit string, hop, que je trouve très joli qui une bande large avec, euh, ça c'est ce qu'on va retrouver dans toute la collection Shibari d'ailleurs, cette espèce de, de grillagé euh, rouge, vous allez avoir après des ensembles euh, shorty ou string soutien-gorge, euh, la combi. même chose mais en combi short, des combis, vous irez voir sur le, le site de Route des Plaisirs, on vous, vous, on vous mettra le lien vers la collection euh, complète de Démonique. Mais euh, moi j'ai pris en taille M, sa taille pile poil, le M ça fait un 38 et pour moi ça tombe, ça tombe nickel. Euh... On n'est pas sur un string ficelle, mais euh, ça fait une jolie. Euh, vraiment, c'est très joli. Ben, vous verrez sur les photos. C'est le mieux, et c'est super agréable à porter. Et c'est est, et est le, le string agréable à porter. Ah ouais ouais, tu le sens pas, il est top, il est pas, il est vraiment hyper agréable. Et c'est livré avec une espèce de senti petit crop top en fait. C'est-à-dire, c'est une petite veste à manches longues qui se noue là au niveau de la taille sous les seins. Alors sur la photo, ça englobe les seins. Et eh ben en fait euh... C'est parce que t'as pas Non mais non si t'as plus de seins ça rentre pas <rire> Ça marche pas En fait moi les seins ils restent dehors quoi C'est bien la première fois que j'ai les seins trop exubérants Mais euh, bah ça fait un truc seins nu Mais c'est super joli et t'as vraiment Je sais pas si je peux essayer de le mettre par dessus mon pull On est des dingues Attention Très ouf dingue T'as vraiment un côté Alors Bah je vais le mettre, mais attends, à moitié parce que... Attends, peut-être que tu te changes euh, avec un petit shirt euh, et un t shirt euh... Non, mais comme ça, vous voyez. Non, parce que non, ça ouais, va être Non, mais c'est ridicule, hein. il y a non, une... Mais... une vieille une autre, euh... <rire> Allez, côté... change-toi. Non, mais non, ça va se voir, on va tout voir. Euh, J'ai mes Mais tu vas mettre un t shirt T'inquiète. Donc, voilà. Euh, J'ai essayé. Donc, vous voyez, le... le c'est le. On voit bien que du coup ça déporte quand même un peu les nichons. Hein. Si on le porte sans soutif on voit bien que on, on se retrouve un petit peu à l'air, quoi. Mais par contre, j'adore le look. Soit tu peux porter, euh, tu lâches la capuche comme ça. Et euh, je... ça donne quoi de voir C'est excellent. Voilà. Bah, et euh... top, euh, voilà. En quoi. Ou alors, tu peux te, le, te, te la jouer en mode, euh, euh, y a un petit côté empereur Palpatine, ou alors. Euh, je sais pas, moi j'adore, ça me plaît beaucoup les grandes capuches. Après, tu peux aussi te cacher complètement et faire Ouh, Ouh, Tu es, Ouh, elle est où Charlie Ouh, elle est cachée, ouh, ouh. Pardon, <rire> le but c'est d'être sexy. Ça, si tu as une cagoule et que tu veux pas qu'on voit ta cagoule, Eh ben tu. Ah, faut incognito euh... Fout ta cagoule, Fous ta capuche par-dessus ta cagoule, quoi. Voilà, nickel. Okay. Fou ta capuche par-dessus ta cagoule. Ah ouais, c'est ça. Et euh, petit détail qui va bien, c'est euh, le petit truc pour mettre les, les pouces, vous voyez. Hop. Ce qui fait que moins souvent les, les, les manches sont trop longues, mais là c'est fait pour. Ça fait un petit côté mi ça finit le truc. On est sur un, un est sur, team, sur un sur un wet look, donc euh, mais qui fonctionne bien. Hein Il y a vraiment le côté esprit euh, plastique mouillé. C'est le, le cuir mouillé. Pas <rire> cuir mouillé. mouillé et en, effectivement. <rire> en termes de composition c'est 95%, le, le euh, 95 de polyester oui, d'élastable voilà. c'est euh, un tout petit peu élastique vraiment oui vraiment bah après cool. tu vois que euh, je fais beaucoup de, de, de sport en ce moment donc j'ai des, des bras hyper musclés mais heureusement que je les muscle pas plus elle a des bras en euh, Non, j'arrive à faire des pompes, pas beaucoup, parce que mais je me suis pas cassé les dents. Je fais des pompes euh, claquées. Je claque peu, hein. mais je soulève les deux mains quand même. Bien. Je te montrerai si tu veux. La dernière fois, j'ai dû en faire 6 euh, enfin, fois. 6 fois 15. Donc, ah ouais, j'ai un peu mal depuis. Il faut que j'aille voir mon ostéo. Parce que donc euh, cette petite tenue, alors j'ai pas essayé le string hein, parce que quand même on est sur YouTube pour voir à pas déconner, mais vous voyez comment ça parfait très bien le, le, monde, le euh, truc. Euh, oh. les alors, vous allez voir les photos de l'essayage complet sur mon site charlie-tentra.fr et cette tenue elle est disponible euh, sur euh, le site de notre partenaire rue des Plaisirs. Donc, euh, cet ensemble, le petit ensemble caillot là, ça coûte euh, 59,90 euros et euh, encore une fois, moi j'aime beaucoup. et veux pas la mettre devant ou l'enlever, ou... J'aime beaucoup cette nouvelle gamme euh, Shibari de, de Démonique. C'est euh, ouais, c'est encore une fois, on est sur est ce que j'appelle du moyen de gamme, euh, mais qui est de bonne qualité et qui est ultra méga confortable à porter. Alors, à porter... Euh, pour une soirée coquine, à deux ou à plus, le jour où on ne sera pas confiné euh, mais c'est vrai que ça, je me dis putain dans une... Euh, si euh, t'aimes bien les soirées un peu euh, libertines, échangistes, machin, ça peut le faire, ça claque quoi parce qu'en plus ça te fait un petit look qui dénote un peu le côté capuche machin t'es pas que dans de la dentelle et tout, c'est sympa, mais enfin au bout d'un moment, pff, la dentelle euh, euh, mais ça si tu l'imagines avec un petit débardeur, je pense que ça peut même se porter dans la vie de tous les jours quoi faut se le sentir, mais avec une petite jupe, avec un jean, tu vois, tu fais un look un peu un jean, un débardeur et, ouais, et ça. Rock, okay. Ouais, le total wet look, faut se ouais. le sentir, ouais, hein. bien, bien, ouais, bien, ouais, ouais, et après, d'un coup, tu te dis, call me... il faut que t'aies une grande queue comme ça, et tu dis, call me Lara Craft. Craft C'est pas des Craft <rire> <rire> Call me Lara Craft, je pense <rire> du plastique mouillé. <rire> La classe. <rire> voilà, c'est la méga classe. Pensez à laisser un commentaire, ça aide vraiment euh, les chaînes, ça aide à exister. C'est important Tu peux aussi te faire J'ai vu une vidéo très drôle Pardon je vous le dis hein. euh, J'ai vu une vidéo euh, Une petite vidéo très con Qu'on m'a envoyé sur Facebook Où c'est une, une petite nénette euh, Mais genre bombinette hein, La blonde bombinette En petite robe et tout Qui arrive dans un Tu sais les magasins de station service Et qui dit Ah bonjour je voudrais ça Et le mec il dit Hey mademoiselle euh, Le masque est obligatoire Et d'un coup elle fait oh, Ah mince Et elle enlève son string Et d'un coup elle fait ça et elle fait ça Ok, bonjour, il faut que j'achète ça Et du coup, ça passe, je trouve ça génial. Donc, ça peut te faire un masque, c'est sympa. Euh, du coup, je me suis perdue à vous raconter des conneries. Donc, Shibari, voilà, tout simple, un commentaire, ça aide les vidéos. Euh, voilà. Pour vous offrir cette tenue, pour retrouver toute la collection démonique, etc., retrouver le test complet sur mon site charlie-tentra.fr, vous avez toutes les infos euh, dans euh, plus d'infos. Okay vous avez le lien affilié si vous voulez vous offrir cette magnifique tenue que moi j'aime beaucoup. Euh, vous avez euh, mon link -trip pour avoir tous mes réseaux sociaux, etc. Et vous avez une surprise. C'est quoi ça Il y en a pas, Je ne savais pas quoi dire. Bisous, c'était Allez, des bisous. Pensez à laisser un commentaire. Je vous embrasse très fort. et. Ben bonne année quand même On s'est pas dit bonne année Bonne année Voilà